Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique. Ce matin, j'aimerais faire un récapitulatif de la situation parce qu'on a un événement assez particulier qui se passe. On est le 18 avril 2018 et la cassure au niveau de l'or et de l'argent, surtout au niveau de l'argent, au niveau de l'or, ce n'est pas encore arrivé. On n'a pas nécessairement la, une cassure, mais on a un mouvement qui nous permettrait de croire que le marché qui a été dans le long tunnel au niveau de l'or, au niveau de l'argent, au niveau des orifères et argentifères, euh, débute euh, un nouveau euh, un nouveau revirement. Euh, ce n'est pas encore confirmé, mais on a euh, de l'effervescence en ce moment sur des euh, euh, euh, marchés d'or et d'argent, euh, orifères et argentifères. Euh, C'est vrai qu'on a eu aussi du, de l'effervescence pas mal au niveau des indices, un retournement, mais je pense pas qu'on peut avoir peut-être un retournement... Euh, au sommet précédent, au niveau des indices, je parle, mais euh, en tout cas, ça va être à suivre, euh, je ne sais pas si le marché va poursuivre sa course, on est encore dans des modes de surachat au niveau du RSI, au niveau du MAC, euh, euh, je parle à long terme, euh, donc euh, c'est pas euh, quelque chose qui m'excite au bout de, euh, au niveau du marché, euh, cependant au niveau de l'or et de l'argent, il y a vraiment un mouvement qui... Euh, qui est en train de se préparer comme on avait dit au niveau des orifères c'est un secteur qui a été délaissé depuis des mois il n'y a pas connu de hausse depuis un an et demi presque on avait eu le, la course en février 2000 février 2016 ça a débuté le 4 février 2016 et ensuite on a eu le tour jusqu'à fin été puis après on a eu une dégringolade de, de, de l'or et des orifère et argentifère aussi, au niveau de l'argent aussi. Euh, et puis là, on, on s'attendait à une, une reprise, mais là, ça semble euh, être dans ces jours-ci, ces semaines-ci aussi, parce que quand on a un retournement, je sais qu'à court terme, euh, avec mes indicateurs, je vois très bien l'oscillation qui euh, s'en va vers la hausse, le cycle. Un mini-cycle qui s'en va vers la hausse, ça c'est évident. Cependant, à savoir si ça va être le bon cycle pour une cassure durable, où les marchés de l'or, de l'argent, orifère et argentifère, vont reprendre euh, de la force. Euh, le temps va nous le dire, mais ça semble vraiment, vraiment beau pour ça. Euh, Puis au niveau des, des euh, argentifères, il euh, y a quoi qui était assez particulier, c'est que on avait un mouvement qui était comme euh, vraiment dans un canal euh, depuis des mois, des mois, et beaucoup, beaucoup ont spéculé sur euh, euh, la dégringolade de... Euh, L'argent, mais qui était déjà à, à, à sa base. Donc, les autres, il va falloir, falloir qu'ils se rachètent. Et ça peut aider encore à faire euh, remonter euh, le marché de l'argent. Donc, euh, c'est à suivre. On va aller voir les graphiques. C'est assez intéressant ce, que, ce qui se passe en ce moment. Euh, en ce moment, on est. Euh, euh, bon, on va aller. On va commencer par euh, l'argent. Euh, c'est ça qu'on a ce matin ici, euh, ce mouvement-là. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement un, un signal de, euh, de de retournement, mais euh, si je regarde mes autres indices ici, euh, par exemple le RSI, ça ressemble vraiment à ça. Euh, au niveau du MAC aussi, comme je vous ai dit, on n'a pas encore la confirmation. Mais on peut regarder des... Euh, c'est au niveau de l'argent. Au niveau de l'or ce matin, euh, on est près de notre fameuse cassure ici qu'on tout le monde attend depuis. Euh, et ça, ça ressemblerait à, à l'événement qui va se produire bientôt. Euh, on est vraiment, si on regarde le graphique d'une manière neutre, on voit vraiment que la ligne ici de, ré, de longue résistance que j'ai mise est près euh, de la brisure, ça va être à suivre. Au niveau des. Des, du RSI, on s'en va à la hausse, on est au-dessus du 50, au niveau du MAC, pareil. Euh, j'ai rajouté ici un indicateur que je me servais, euh, c'est l'indicateur slope que j'ai configuré, où on voit très bien euh, les, euh, les mouvements, les cycles, euh, qui ne sont pas réguliers, c'est sûr, mais qui nous aident beaucoup à prendre des décisions d'achat et de vente. Et le dernier revirement est, qui est arrivé, c'est en 2017, il est arrivé ici, et là on est en hausse donc euh, euh, c'est ça. c'est à suivre si le, le mouvement de l'argent de l'or, excusez va euh, suivre celui du mouvement de l'argent parce que ce matin on, ça, je suis à, sur un graphique euh, hebdomadaire oui on va y aller quotidien pour simplement vous montrer la force euh, d'achat qu'il y a en ce moment et puis on a le croisement de moyenne mobile 20-50 qui euh, habituellement nous donne un bon signe et ici on voit les oscillations Regardez. Donc, on est l'oscillation qui s'en va vers la hausse. Euh, c'est un très, très bon signe. Je vais vous montrer aussi un, <coughs> un titre qu'on peut acheter. C'est les juniors, euh, les, les mines, les mineurs juniors. Euh, et je. Moi, je, je passe ce titre-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mm. acheter euh, ce titre-là qui nous donne une bonne, bonne indication de ce que le, le, le marché fait. Et en ce moment, on est à la veille d'une cassure. Euh, <coughs> Mettons notre tendance comme ça. Ça se trouve être GDXJ, que je préfère à GDX tout simplement. Euh, parce qu'il donne... Euh, C'est au niveau des juniors, je pense, j'ai plus confiance aux juniors qui vont démarrer leur mouvement avant. Donc, vous voyez très bien, si euh, j'ai pas une ligne de tendance, on est à la veille, est-ce qu'il y a un retournement à la baisse? Ça serait possible. Euh, cependant, avec euh, le reste du marché, ben je pense qu'on va avoir enfin cette cassure-là, et puis on va y aller à long-long terme. Ici, c'est le mouvement qu'on avait eu en 2016, on est parti de 19$, on a monté à 51$, et puis, si on regarde le tableau long terme, à euh, comme ça ici. <coughs> Excusez. Si on regarde le tableau long terme pour euh, cette, cet ETF-là, c'est ça qu'on a. Donc, on voit très très bien que ici, ce qui s'est passé, on avait eu une descente. C'est sûr que l'ETF le, a été mis en 2011 dans le sommet. Donc, euh, on a eu de la dé dégringolade. Ça avait été émis à 160 100 dollars 100 à peu près, puis ça a monté jusqu'à 160. Mais là, on a eu une dégringolade assez importante, puis c'est un peu plate parce que dans le fond, le, le ETF lui-même avait été émis dans le le, le sommet, donc euh, on n'a pas bénéficié du tout de de de, de, de cet ETF-là. Si Quelqu'un est rentré ici, malheureusement perdu beaucoup, beaucoup, mais le, on voit qu'en 2016, le creux de l'or absolu, là, depuis les dernières années, était en 2016, et on a eu une reprise comme ça, et en ce moment, on est rendu là. Donc, c'est ce qu'on attend, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, cette brisure-là, ici, pourrait nous donner le mouvement pour poursuivre une hausse. Il y a aussi, first, euh, <coughs> excusez, First Majestic Silver, qui est un gros producteur euh, d'argent, qui donne euh, le, le signal aussi euh, des minières euh, d'argent. Euh. Donc, euh, lui, euh, à la course de 2016, était parti de 2, mettons, on va dire 3$, 2, 3$, et il avait monté en flèche à 17$. Donc, euh, là, moi, je pense qu'on est très près de ce retournement-là. Si je regarde ici, mon RSI est cassé. Il vient de passer. Et puis euh, le reste, mais ça, ça reste à confirmer quand même parce que on n'a pas encore euh, le volume qui me permettrait de. Il y a eu un peu de volume ici, mais euh, c'est à suivre. Euh, donc c'est un peu ce qui se passe sur les marchés de l'or et de l'argent. et fait, Je voulais le souligner parce que je pense qu'on on va connaître des mouvements importants dans les prochains jours, les prochaines semaines, et si. Comme je le pense, le marché retourne à la hausse, et eh bien, on peut avoir un marché aussi long terme pour euh, l'or et l'argent. Donc, c'était Jean-Tour de la Rochelle pour euh, Bourse